2021, nous voyons nous On a montré qu'on pouvait faire des belles choses en Guadeloupe. On a fait le tour de la Guadeloupe entièrement. On n'a pas raté une seule portion. Et c'était important de montrer qu'on peut le faire. On a montré qu'on a des bateaux qui ont été bien conçus, qui ont été bien pensés par nos anciens. Et, euh, et voilà, après, sportivement, ça a créé une différence sur un choix tactique à, entre Saint-François et Petit Canal, et c'est ce qui a fait la différence. La course a été belle, animée évidemment par les tenants qui, qui la tiennent, mais aussi par tous ceux, et celles qui sont dans la flotte, qui se battent et qui sont arrivés jusqu'ici à Capester en ayant fait le tour. Donc il y a encore des sujets qu'il s'agit d'améliorer. Il ne faut pas manquer d'ambition pour l'avenir, mais d'ores et déjà on peut dire que c'est euh, ce Paris pas est arrivé ici. Les gens sont vraiment contents, euh, ça fait plaisir C'est une belle manifestation, une belle réussite après deux ans de Covid, et on voit la joie de chaque équipage, la joie des de Guadeloupéens, mais encore vraiment merci. Et la Région sera là pour continuer à accompagner le Tradito, comme nous sommes un partenaire majeur de ce Tradito. Et nous avons d'autres projets avec le Tradito, et une compétition inter-île, j'espère, verra le jour bientôt. C'est une édition qui tombe à point puisqu'elle se situe en amont de la haute du Rhum. Par conséquent, les Guadeloupéens resteront mobilisés entre la Traditour et puis d'autres événements qui sont organisés. De façon à ce que la Guadeloupe s'approprie entièrement et également de cette route du Rhum. Soutenir une compétition comme le Traditour, eh c'est faire revivre le patrimoine, c'est... Euh de la compétition sportive et puis regardez autour de vous toute cette économie qui s'adosse se, qui se, qui à cette compétition et puis évidemment en tant que présidente de l'Office français de la biodiversité, j'ai demandé aux organisateurs qu'on puisse faire un travail sur le recyclage des déchets, sur un certain nombre de choses, donc euh, euh, les prochaines je dirais, les prochaines éditions, eh bien, on, va on va les aider à travailler et aller encore plus loin.